Et oui, l'enthousiasme est là. L'Ethereum, comme vous le savez, peut-être que vous en avez déjà, est en train d'exploser. Alors pour savoir si ça va durer euh, comme ça sur le long terme, on ne sait pas, mais de toute manière, c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait logique que l'Ethereum prenne de la valeur. Euh, pas seulement parce qu'il va passer en stacking en fait, tout simplement parce que si vous regardez l'histoire des crypto-monnaies, après l'avènement du Bitcoin qui venait d'annoncer et de montrer une nouvelle technologie, une nouvelle méthode de paiement quand même complètement révolutionnaire, quand l'Ethereum arrive, il nous montre en fait une application concrète et qui n'est pas seulement financière de euh, la blockchain. Bon, ça mérite un sujet en soi, surtout si vous n'y connaissez pas trop. On pourra, je pourrais revenir euh, plus tard euh, sur l'implication de l'Ethereum et comment vraiment il est en train de changer le monde. Là, ce qui vous intéresse, c'est une vidéo... Concrète. alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer concrètement comment avoir euh, donc cette méthode pour avoir de l'ethereum gratuitement je préfère vous le dire tout de suite c'est pas des méthodes qui vont vous permettre de gagner des millions de Je fais une courte parenthèse ici parce que c'est un amalgame qu'on fait souvent et que moi même je fais dans mes articles parfois volontairement mais je le précise toujours je le fais pour des soucis de référencement encore une fois c'est que n'oubliez pas que, que l'ether c'est la crypto monnaie de euh, la blockchain ethereum de la même manière que bitcoin avec un b minuscule et la crypto monnaie de la blockchain Bitcoin avec un grand B mais euh, souvent dans les paroles on fait euh, de l'amalgame on dit euh, gagner des ethereum alors que c'est gagner des ethereum mais ça c'est une euh, c'est une petite formalité linguistique alors les méthodes que je vais vous montrer elles varient euh, selon votre budget le temps que vous pouvez mettre mais euh, la plupart du temps c'est vrai que c'est pas comme ça que vous allez devenir euh, millionnaire la manière la plus simple de gagner des bitcoins ça reste quand même d'en acheter et d'attendre que le prix explose ça c'est euh, juste mon avis c'est ce qu'on fait en général surtout que l'ethereum le, est assez accessible mais là tout simplement Simplement, si vous n'avez pas d'argent si vous n'avez pas un copec mais que quand même vous voulez gagner des ethereum parce que vous vous dites que l'ethereum va exploser dans les années prochaines déjà je vous salue et on passe tout de suite à la première méthode, c'est celle des faussettes. Alors, je mets tous les liens de toutes les méthodes sous la vidéo. Certains sont affiliés, certains non. Hein. Et petite précision sur les faussettes, je sais très bien que c'est super relou de faire ça. Je me répète encore une fois. Rappelle rapidement, c'est quoi un faussette pour ceux qui ne savent pas Il vous suffit simplement de cliquer à peu près toutes les heures pour gagner une fraction de, de, terres. Et en fait, c'est simplement parce que c'est des sites qui, ont, qui sont rémunérés à la publicité. Et comme il y a beaucoup de personnes qui y vont, eh bien disons qu'ils reversent une partie de leur gain. Publicitaire. Voilà pour l'expliquer comme ça et j'espère que j'ai été clair. Il y a un exemple que j'aime bien donner. Alors que vous savez qu'en finance, il y a une règle de base à savoir, c'est que les exploits passés ne, sont, ne garantissent pas les exploits futurs. Pour les faussettes, il faut savoir que les tout premiers faussettes de Bitcoin, ils offraient un Bitcoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cliquait, on gagnait un Bitcoin. dix ans plus tard, toutes les personnes qui ont eu un, deux, trois, quatre, cinq Bitcoins, et là je parie qu'ils sont sur un beau yacht sur les îles Bayard, à remercier le ciel d'avoir utilisé ces faussettes. La deuxième méthode, c'est très proche du faucet de Bitcoin, c'est-à-dire que c'est des tâches vraiment simple dans le sens où on va vous demander de répondre à des sondages ou à regarder des vidéos un peu de la même manière comme il y a beaucoup de sites comme ça dans la finance classique pour gagner des euros ou des dollars donc pareil là ça prend beaucoup de temps vous allez gagner des centimes mais euh, voilà si vous voulez gagner des ethereum mais que vous n'avez pas d'autre choix ou mieux encore si vous êtes en afrique en france cfa c'est quand même relativement intéressant donc euh, pourquoi pas je vous mets aussi un lien euh, j'ai trouvé euh, Idol empire qui m'a l'air plutôt pas mal alors l'avantage de ce site c'est qu'ils peuvent vous payer tout, tout simplement en paypal en ethereum bien sûr directement sur votre compte coinbase ou euh, sur amazon enfin euh, ils ont pas mal de méthodes de paiement donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais je vous rappelle qu'il faudra vraiment passer beaucoup de temps dessus pour gagner beaucoup. La troisième étape pour gagner l'Ethereum, c'est celle que vous connaissez, celle qui n'est peut-être plus valable. C'est simplement de miner de l'Ethereum chez vous. De toutes les crypto-monnaies à miner, c'est peut-être l'une des plus faciles ou c'est celle qui a rapporté le plus, je pense, à des mineurs. Moi-même, j'ai miné de l'Ethereum au début mais encore une fois, le minage, de toute manière, ça tend à disparaître parce que de toute manière, comme vous le savez, Ethereum va, va change son consensus. Et là, ils seront plus en proof of work, donc ils seront plus en minage, mais ils seront en proof of stake, hein, le fameux staking avec l'Ethereum. Le, N'achetez pas des cartes graphiques juste pour vous mettre à miner... Euh, euh, l'Ethereum maintenant je veux dire si vous avez des cartes graphiques profitez-en peut-être avant que ça finisse ou surtout ce qui est intéressant avec les cartes graphiques c'est que de toute manière même si vous ne minez plus de l'Ethereum vous trouverez euh, donc il y a pas mal de sites pour ça vous trouverez euh, d'autres crypto-monnaies à miner, pas faire un topo ici mais une carte graphique On pourrait miner plusieurs autres crypto-monnaies donc c'est pas non plus un investissement perdu et surtout l'élément le plus important vraiment euh, faire du minage en Europe en tous les cas en France avec le avec le tarif euh, de avec le coût d'électricité c'est quasiment vraiment trop difficile d'être rentable. Par contre pour vous qui me regardez en Afrique, je, je pense en faire vraiment une vidéo dédiée, c'est coût d'électricité bas, c'est le seul moyen d'être rentable en minage, et il s'avère que l'Afrique et l'Afrique du Nord, qu'il y a en, en Afrique du Nord un coût d'électricité vraiment faible qui fait qu'on peut vraiment être rentable. Et en plus, surtout, si vous convertissez avec euh, la monnaie euh, la devise locale, ça peut être vraiment euh, un job lucratif. Je le dis comme ça. Alors, j'aurais pu parler du cloud mining, mais je préfère pas le faire parce qu'il faudrait que je mette beaucoup trop de temps pour savoir si c'est rentable ou pas. Disons qu'à première vue, je pense que le cloud mining n'est plus vraiment rentable, surtout pas pour l'Ethereum maintenant. Voilà, il faudrait que je fasse mes recherches pour savoir euh, sur flair etc. Mais... Voilà, on a été quand même pas mal déçus avec le cloud mining, donc j'ai pas vraiment spécifiquement envie de vous en parler. Euh, voilà. Mais par contre, j'ai encore des contrats qui sont valables, mais je veux dire, euh, vraiment, pour savoir si le cloud mining est euh, rentable pour vous, il faudrait regarder maintenant le prix maintenant de l'Ethereum, voir combien coûte un contrat, et puis surtout, estimer à peu près le prix d'Ethereum de dans quelques temps. Donc peut-être le plus rentable, c'est tout simplement d'en acheter et de les mettre sur votre portefeuille. Mais justement, on en vient à la prochaine méthode qui consiste tout simplement à les mettre dans un portefeuille qui va générer des intérêts. Vous le savez, sur cette chaîne, j'en parle tout le temps. Vous le savez que j'utilise, moi, je le fais quasiment systématiquement. Comme vous le savez euh, déjà, je suis vraiment adepte des revenus passifs en toutes sortes. Même si c'est petit, je n'ai pas peur des petits montants. Je pense long terme et donc, c'est vrai que je laisse quasiment jamais mes crypto-monnaies comme ça euh, dormir euh, sans rien, sans rien générer. J'aime bien l'idée que l'argent travaille pour lui-même. Et donc, pour l'Ethereum, il y a quand même des sites, tous les sites qu'on a vus en fait, ensemble, hein, vous savez, Nexo, BlockFi, moi par exemple mes éthers je les ai mis sur Blockfi, ça apporte 4% par an bah, voilà donc voilà ça c'est une méthode euh, simple c'est à dire si vous avez déjà des éthers, laissez-les grossir il y a d'autres sites hein, sur lesquels vous les pouvez grossir moi c'est l'une des méthodes la plus simple disons euh, pour générer et gagner des éthers tout simplement. Euh, petit disclaimer, je sais pas si vous entendez du bruit ou tout. Bref, c'était vraiment pas volontaire et j'ai installé tout le setup et tout, c'était trop tard. J'espère que vous entendez bien ma voix de cristal. Et là, on va arriver avec à une autre méthode qui, cette fois-ci, est indirecte et euh, vraiment, je vous recommande si vraiment vous n'avez pas de pognon et que vous êtes dans le monde des crypto-monnaies que, quand même, vous voulez gagner des éthers et de l'argent en général. Il y a un système qu'on appelle Airdrop, hein, ça veut dire simplement parachutage euh, en anglais. Et les systèmes d'Airdrop, en fait, c'était pour lutter contre contre le fait qu'on ne puisse pas faire de la publicité sur euh, Google et Facebook, etc. Mais les sites de crypto-monnaies voulaient quand même faire de la publicité, donc ils ont trouvé un moyen qui était simplement de donner des tokens, donc de récompenser les gens qui parlaient du projet. Donc en gros, euh, publier sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, juste partager la page sur Facebook, euh, Twitter, etc. Donc ça s'appelle des airdrops. Le seul problème, je bois de l'eau, devrais-je boire du champagne donc la méthode AirDrop, vraiment, je vous le dis euh, rapidement, c'est que il y a eu beaucoup de, en fait, il y a eu beaucoup de projets bidons, il y a eu beaucoup d'utilisateurs aussi qui l'ont mal fait parce que moi-même, hein, je, ne voulais pas spammer tous mes amis sur Facebook, donc moi-même quand je le faisais, je le faisais sur un autre compte Facebook. Enfin, les deux parties n'ont pas été correctes, donc projet bidon et puis euh, utilisateurs qui le font mal, ce qui fait que il a pas beaucoup de AirDrop. Maintenant, il y en a de moins en moins. Moi, je sais que j'ai gagné. Je vous montre rapidement sur mon écran euh, les mon portefeuille. Euh, euh, j'ai gagné quand même pas mal de tokens gratuitement sans mentir dont une qui aujourd'hui vaut un équivalent de 100 euros alors que j'avais appliqué ça valait que 10 euros et j'ai juste partagé sur Twitter ou sur Facebook. J'ai beaucoup participé à des airdrops qui ne se sont pas euh, validés et aussi j'ai aussi eu des tokens qui n'ont toujours pas été échangés sur des plateformes d'échange. Alors il est vrai que c'est une méthode un peu lente, faut quand même bosser, faut envoyer, mais je vais juste vous dire que c'est une méthode qui existe. si vous avez du temps, pourquoi pas le faire Je sais pas, c'est toujours bien d'investir dans le futur. Des fois je tombe sur des trucs. Je peux comprendre si quelqu'un me dit Ah, oh, airdrop, je veux pas. Et aussi j'utilise mon site. Alors j'ai payé un abonnement, c'est-à-dire qu'il m'envoie des. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de remplir manuellement l'abonnement est un peu cher je trouve mais en tout cas moi je l'ai fait parce que bon voilà mais moi c'est différent quand une fois je dois tester des choses mais je trouve que c'est euh, bien fait dans l'idée mais en tous les cas vous pouvez le faire manuellement euh, c'est tout aussi bien il a pas de souci l'autre méthode bien entendu c'est le trading le trading alors euh, là encore je pourrais passer des heures à vous expliquer mais la première chose que je dois vous expliquer c'est que c'est risqué encore une fois c'est un job je me répète assez dans les vidéos pour que vous sachiez que vraiment le trading, il faut le prendre avec des pincettes. Mais il y a des méthodes de trading pour débutants qui peuvent marcher. Moi, qui marche bien sur moi, c'est les fameuses méthodes d'arbitrage. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement voir entre les différentes plateformes, là où l'Ethereum est moins cher, et en fait l'acheter moins cher, et le revendre à une plateforme où, euh, où il y a une demande pour un taux plus cher. Alors, ça peut prendre du temps, mais euh, je vous le dis comme ça, c'est l'arbitrage. Moi, je le fais en automatique avec des bots. Vous pouvez le faire aussi manuellement. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les plateformes peer-to-peer -peer fonctionnent bien, parce que souvent, les taux sont sont plus chers, c'est-à-dire que les gens les achètent euh, sur des euh, exchanges classiques comme Binance, etc., et ils les revendent euh, en pire tout pire parce que les gens n'ont pas le choix et là, c'est donc plus cher. Donc voilà, il y a des méthodes comme ça. Il y a bien sûr d'autres méthodes, il y a d'autres manières, mais vraiment euh, c'est vraiment complexe. Euh, ne vous lancez pas comme ça à, à l'inconnu. Bien sûr, vous pouvez aller sur des plateformes d'exchange et acheter des, des... et faire des petits trades, ça c'est sûr. Mais vous lancez pas par exemple sur des effets de levier, etc. Faites attention avec le trading. Et pour finir, la dernière méthode qui est très proche des de qui s'appelle les bounty on a beaucoup sur les sites. C'est-à-dire que si vous aidez certains projets, par exemple, à traduire des articles, à repérer quelques bugs, alors si vous êtes un développeur, c'est magnifique, à faire pas mal de petites tâches dans ce sens-là, là, vous serez rétribué, en fait, rémunéré sous la forme de tokens ou, euh, ou, en, ou en fiat, d'ailleurs, ça peut aussi exister. Mais ça peut être une bonne manière pour vous de gagner des crypto-monnaies en échange d'un travail. Alors là, on est très proche de, du travail freelance, par exemple. Donc c'est autre chose, c'est vraiment un travail, mais voilà, s'il y a certains projets qui ont des projets bounty, qui rémunèrent bien, je trouve, et si vous n'avez pas d'autres moyens, bah allez-y. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus concise possible. N'oubliez pas encore une fois que j'ai écrit un article sur le sujet, si vous voulez revenir sur chacune des méthodes, de toute façon c'est des méthodes simples. Si vous voulez gagner des, des Ethers, c'est peut-être le moment, c'est vrai, on ne sait pas dans quelques années ce que ça va rapporter. Même si vous gardez vos Ethers dans un portefeuille, ça gagne 4%, c'est toujours mieux que rien, mais ça c'est mon avis, je sais pas si vous le partagez. J'espère que dans quelques années, espérons que dans quelques années, terres explose. En tous les cas, c'est vraiment une crypto-monnaie et une blockchain qui, qui vaut le coup. Elle a apporté vraiment beaucoup, beaucoup dans le monde de la crypto-monnaie et dans le monde réel. Je trouve moi personnellement que c'est très cohérent que l'Ether valent cher. Peut-être aussi, j'ose le dire, euh, qu'il n'y ait pas un gap aussi important qu'avec qu avec le Bitcoin. Parce que quand même, l'Ether, euh, c'est quand même une crypto-monnaie euh, et c'est une blockchain qui, est qui a vraiment des répercussions dans le monde réel. C'est incroyable. Et de la même manière qu'on dit que le Bitcoin a changé, euh, ça, c'est sûr, hein, le monde de la monnaie, le monde du paiement, alors l'Ethereum, c'est celui qui, celui vraiment qui a vraiment bousculé notre monde réel. Et c'est qu'un début. Les applications concrètes de la blockchain Souvent, elle s'appuie sur des smart contracts. Voilà. Euh, il y aura de plus en plus de secteurs qui vont, euh, qui vont utiliser la blockchain. Et si vous avez des retours euh, sur ces méthodes, n'hésitez pas. Et sinon, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous et gagnez beaucoup d'éther, le plus d'éther possible. Ciao